Arrive de si loin, de si loin. S'en vont plus loin encore. Ils se tout sans même nous voir au passage. Infini dans l'infini, infini dans l'infini. Tout un étant là. dans mon chant la lumière qui chante la plus belle chanson mmh. qu'on ait jamais chantée pour ce chant qui m'enchante et lui-même s'enchante de s'entendre chanter en étant enchanté je respire la rose en ce chant et la rose plus rose d'être rose en ce cercle enchanté, sans d'être un chant parmi de simples choses, enchanté d'être ensemble, un chant de liberté du 8 avril 1973 à 11h45, Pablo Picasso a pris forme immobile. Le plus grand feu est froid. Plumé de noir, une colombe vole. L'air trace un art l'azur pèse, soudain vieillit la lumière. Midi sont faux, les dieux s'embrument de silence. L'oracle s'interroge. Ariane perd le fil là où le peintre l'avait laissé. Un taureau roi aurait-il emporté son corps Ou se recrée la vie d'ici pensée se grave. Rien ou personne n'est éternel. Mais déjà, l'outil intente un procès. Et à saint paul de vence le 4 août, un poème que je dédie pour mes amis Jean, Louis et Nadine Trintignant, en mémoire de leur, de leur, de leur mari. Comment oublier, Marie Comment t'oublier avais un sourire dont la gentillesse Nous éclairait jusqu'à l'âme Et ta voix était comme un, un songe éveillé La tragédie de ta mort Me poursuivra longtemps, longtemps Jusqu'au fond d'un horizon tous souris à l'aurore, comme dans un cri perdu. D'amour et de poésie. Oublier Marie. Oui. Comment t'oublier Toi qui es devenu notre chéri. Oui, notre chéri. Et ce soir, chacun de nous choisira une étoile pour te l'offrir. Parfois, je me lève la nuit. Parfois, je me lève la nuit. Pour l'énigme de la lune, pour le dernier écho du chemin, pour les murmures du feuillage, pour les petits pas qui courent dans l'herbe, pour les amants qui se cherchent dans l'ombre, pour la chouette, et le rossignol, pour l'invisible et le clair regard, pour l'étoile qui n'est pas née et pour celle déjà morte. Parfois, je marche dans la nuit pour l'aboie du chien somnambule, pour l'enfant derrière la vitre, pour les flammes et le froid de la terre. Pour l'homme qui peine et qui veille, pour ton visage au fond du rêve, pour ton doigt qui nous fait silence, pour l'espoir le de demain, pour mes serments et pour l'adieu et pour l'aurore qui t'efface. Tu l'as sans abîmer, tu peux essayer de faire des mises en scène mmh. qui permettent de te faire des clichés, des machins, d'avoir des... des, des, des, des ah, C'est des... inépuisable. Voilà. Quasiment inépuisable. C'est très joli de plumes comme ça, là. les poires. Ouais. Oui, oui. Oui, aux, aux angles, très ouais. important. Ben oui, parce qu'en fait, si tu veux, ça n'enlève ne, rien à la structure, au contraire. Voilà, il faut que la structure reste très pure, c'est à mon avis. Je vais expliquer, c'est pour cela qu'ils ont tous là un parti ouvert, là c'est un parti presque fermé, là c'est un parti. Ah oui Il les a vraiment mis à... Bien, d'avoir un plaud. Wow. Quand même, on y voit un peu, là, comme ça. Hein La caméra oui. la détecte plus, là. C'est fini. Mais sinon, avec le jeu, mais... on oh. oui. hein? voit. Quand même. Un petit peu. <rire> ah oui, mais t'as la lampe. Il faut en rester. On <rire> <en plus> voit <vite. rire> le? La oui, oui, oui. Oui, c'est le. petit l'amènes avec la. La lampe. <rire> ça. <rire> oui, ça fait grand. Oui, si tu n'éclaires pas, qu'est-ce que ça donne Ah oui, alors. Oh oui, ne l'éclaire pas. Étonnant, ça ressemble à tout le Oui, elle meurt de disparaître. De... Des... De... <rire> hein? hein? hein? <rire> oui. Là, Non, non, c'est sérieux. C'est sérieux, sérieux euh, Ça me y a un peu ça, mais... Il y a son Il euh, y a un petit chant d'agrafe. Il a 5 gagnants. Donc il y a 3, 11 et 2, 12. Et puis après, le 7, c'est 19. Sur le. Hein sur le. Oui, je, sais ah, mais, ah, je sais. Oui, mais ah, je les grave. Ouais, je pas. Et qu'est-ce qu euh, ah, qui reste alors C'est ce qui reste Oui, pour... Euh, oui. Et Claudine alors Claudine, je, je vais lui trouver un truc. Oh, oui Claudine. tu un truc. Je sais pas, je sais pas. J'ai pas suivi l'affaire. Non mais c'est pas grave. c'est ah, la... la... pas C'est ça c'est pour euh, marie thérèse Mais est beau là, là Hein, venir. hein je veux venir. Ah bah bien sûr C'est parce qu'on était des... marie oh. écoute, oh. I'm <laughs> you. you <laughs>